Ouais, je bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais tranquille. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. La mafia espagnole a encore frappé. Le Real de Madrid vient de débourser 100 millions d'euros. Et en plus, ils ont mis du bonus hein, à la signature pour Aurélien Tchouameni de 20 millions d'euros. Donc là, pour Aurélien Tchouameni, joueur français qui a été éduqué en France, qui a été formé en France, ils ont déboursé plus de 100 millions. Et après, ils viennent nous critiquer, dire que nous, en, en, en France, on ne sait pas jouer au foot, que la Ligue 1, ça n'a pas le niveau et que la Liga c'est le meilleur championnat du monde. Mais pourquoi vous n'achetez pas vos joueurs chez vous, là, en Espagne Il hein n'y a pas de Tuameni, là-bas Il n'y a pas de Tuameni, Nino Il hein n'y a pas de Tuameni, Nunes Pourquoi Bande de nuls. Voilà, vous êtes des nuls. Tous les joueurs que vous voulez, ce sont des Français. Mbappé, vous le voulez, vous ne l'avez pas eu. Jusqu'à... Quand les joueurs du Real Madrid, ils sont venus avec la coupe aux grandes oreilles à Madrid. Hein, au lieu de chanter pour la coupe, vous avez chanté pour Mbappé. C'est du grand n'importe quoi. Vous êtes maudits. Là, là, Chouamini va arriver. Vous avez vu sa, sa présentation Hein Vous avez vu Vous avez dit, ah, il jongle bien. Quand le ballon est arrivé sur sa tête, vous avez vu comment ça s'est passé Oh là là, on dirait qu'il y avait un tremblement de terre. Il y a tout qui tremblait. Ses jambes, elles tremblaient, c'était du grand n'importe quoi. Mais là, là... Ousmane Dembélé, quand il avait fait sa présentation au, au FC Barcelone, le FC Barcelone, ils ont rigolé. Hein? Ils se sont moqués de lui. Qu'est-ce qu'il a fait après Il est arrivé en retard à tous les entraînements. Ah, voilà Donc, commencez à bien nous respecter, nous les Français. Nous, c'est vrai que Tchouameni, on le voulait avec nous au Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire C'est un joueur prometteur. Il est jeune. Euh, il est très mature sur le terrain. Il n'en fait pas trop. Il fait ce qu'il a à faire. Mais bon, hier, il a fait un match absolument catastrophique. Mais bon, on va pas se mentir que aussi l'équipe de France en ce moment, c'est plus trop ce que c'était. Bah on va pas se mentir qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui viennent un petit peu du sud et quelques-uns qui viennent du nord, qui sont pas qui n'ont pas l'habitude des, des, des matchs internationaux. Ils n'ont pas l'habitude de jouer la semaine, tu comprends Des joueurs marseillais, des joueurs lillois qui n'ont pas du tout l'habitude de jouer dans des, dans des conditions euh, où, où la pression règne. Tu vois ce que je veux dire Eux, ils jouent que le week-end, tu vois c'est des joueurs du samedi-dimanche. Tu ramènes les Guendouzi, les, les je ne sais pas quoi, tu les ramènes le, la semaine. C'est comme ça qu'ils jouent. Ils font du grand n'importe quoi. Et là, l'équipe de France ne ressemble plus du tout à l'équipe de France. Donc là, Chouamini, hier, il a fait un match vraiment euh, très désolant. Carrément, moi, si j'avais été le président du Real Madrid, si j'avais vu le match d'hier, là, oh là là, il y aurait eu une baisse de salaire. Là, là, parce que les gens, ils appellent Tuamoni. Je vais les dire tout de suite, toi, tu t'appelles plus Chouamoni. Hein. Oh non, non, non, non, non. Tu t'appelles, toi, tu me dois de la money. Tu comprends Toi, tu me dois de la money. C'est plus toi, Méni. C'est toi, tu me dois de la money. Tu vois ce que je veux dire Et là, c'est du grand n'importe quoi. Parce que là, on ne va pas se mentir que 100 millions plus 20 millions, qui va dire non Hein Quel joueur de 21 ans peut dire, peut regarder le Real de Madrid et dire, ouais, non, non, vous croyez quoi Moi, je vais jouer ici, en France, dans mon pays. Il n'y a que Kylian Mbappé. Mais bien sûr. Mais oui, regardez-le là, toi, money. Il est parti en Espagne, même pas une heure. Il parle déjà toutes les langues là-bas. Catalan, espagnol. T'as pas vu sa présentation hein Oh là là Il maîtrise l'espagnol parfaitement. En tout cas, force à toi. tu hein. T'as intérêt à bien jouer là-bas. Parce que sache que les espagnols, ils nous attendent au tournant. Tu vas plus dormir. Parce que les paradis là-bas, c'est du grand n'importe quoi. Hein Donc protège-toi bien. Arrive là-bas en Espagne, montre-leur c'est quoi le football français. Tu comprends hein Prends tout leur argent et après, tu reviens.